Alors je m'appelle Chadé, je travaille à la direction du patrimoine immobilier et de la logistique et mon poste est à l'accueil, je suis à l'accueil et au secrétariat Alors, je travaille à l'université depuis deux ans et demi, depuis septembre 2020. Alors, je travaille à l'accueil de la Dépile. Donc, euh, je m'occupe de hyperplanning euh, sur les amphithéâtres. Je suis en charge des amphithéâtres, à valider les réservations. Ensuite, euh, Rita. Donc, euh, il y a RITA Logistique, RITA Clé, RITA Travaux, Installation Technique et Événements, maintenant. Ensuite, euh, je suis en charge bah, de l'accueil téléphonique et euh, en, enfin, en présentiel, l'accueil des, euh, des, euh, des usagers. Euh, et je m'occupe aussi un peu de, de tout. Vraiment, c'est euh, ce que j'aime dans mon métier, parce que c'est très varié. Donc, euh, je peux autant euh, m'occuper d'un manque, enfin, d'une du, fuite d'eau, à une réservation, enfin valider un amphithéâtre. Donc c'est très varié, c'est ce que j'aime. Alors la dépile, c'est la direction du patrimoine immobilier et de la logistique. Donc euh, nos missions euh, sont euh, autant bah, logistiques, donc euh, mettre euh, des tables s'il y a un événement, euh, mettre des tables à tel endroit, des chaises, tout ce qui est euh, mobilier aussi donc commandes, mobilier, finances, après euh, sur les travaux, donc en ce moment l'Opé Campus. Donc ça, ça va être euh, mes collègues, euh, Marie, enfin ma, mon collègue Sylvain Raymond. Euh, il y aura aussi euh, ma collègue Marie-Hélène euh, Dario Buisson qui s'occupe euh, de, des travaux euh, qui se déroulent à l'archéologie et l'archéopole. Donc euh, nos missions sont très variées, j'ai aussi mon collègue Alexandre Lagière qui s'occupe de tout ce qui est les installations techniques, de la maintenance. Donc ça peut aller de l'ascenseur à la clim, qui souffle trop. <rire> Ensuite, on a Sylvie Richard, qui est, en, qui est la responsable du nettoyage. Donc à l'université, voilà, on, on a une entreprise qui est extérieure et on a nos propres personnels de ménage. On a Antoine Chaudière qui, lui, s'occupe des plans de l'université. Euh, Nathalie. Lab, qui elle, voilà, va s'occuper des factures, euh, des immobilisations, enfin, beaucoup, euh, très, très finance, enfin en bas c'est très finance, voilà, parce qu'il y a aussi ma collègue marie Agnès Cluchat qui est pareil, qui gère l'événementiel aussi un peu avec moi, et euh, qui, est, qui est plus dans la finance. Après euh, Dominique Carin, donc euh, le grand Dominique, <rire> le responsable logistique, <rire> qui est accompagné donc euh, de Salim Alaoui et euh, Samuel Cancel donc euh, les, les bras de la dépile. On a aussi euh, Ibrahim amat euh, qui est lui euh, Energy Manager. Donc euh, pareil, en ce moment, bah, avec le plan de sobriété, euh, s'occupe de tout ça. Et après ma responsable, Caroline Berroyer donc euh, responsable financière, donc euh, pluridure euh, <rire> financier. Et j'ai oublié, désolé, Stéphane Gouvier, c'est vrai, responsable sûreté, et euh, qui du coup m'aide aussi euh, pas mal sur l'événementiel. Et après nos deux, euh, directeur donc michael Vincent, le directeur de la Dépile, et euh, Adrien Chartier, le directeur adjoint, qui lui aussi s'occupe euh, des travaux, des travaux de la maintenance. Euh, je suis allée au lycée euh, d'hôtellerie de tourisme de Gascogne, qui se trouve à Talence. Euh, J'ai passé un baccalauréat professionnel dans le service et la commercialisation que j'ai obtenu, du coup, euh, avec mention. <rire> euh, ensuite, euh, pendant mes études, je travaillais, donc euh, pour euh, des traiteurs. Ensuite, euh, lorsque j'ai obtenu mon bac, euh, j'ai euh, travaillé dans la restauration. Je n'ai pas arrêté, donc euh, j'ai touché hein, un peu à tous les types de restauration ensuite euh, c'est vrai que la restauration avec les horaires euh, quand on rencontre quelqu'un euh, c'est assez compliqué donc euh, je suis partie vers quelque chose de plus calme on va dire les enfants mais non <rire> c'est pas plus calme donc euh, je me suis occupée euh, d'enfants nous voilà garde à domicile sauf qu'après j'ai voulu évoluer avec un public un peu plus plus adulte on va dire donc euh, je suis partie dans une entreprise euh, en tant qu'auxiliaire de vie donc je me suis occupée de personnes euh, en mobilité, à mobilité réduite donc euh, c'était très intéressant comme expérience et euh, ça peut faire voir que c'est dur aussi comme métier et euh, après ça euh, j'ai passé euh, un nouveau diplôme le CAP mon CAP de conducteur routier de marchandises et j'ai obtenu mes permis du coup poids lourd et euh, super poids lourd <rire> Euh, après j'ai euh, conduit les camions et euh, je me suis arrêtée parce que j'ai eu mon petit garçon et euh, suite à ça, euh, j'ai trouvé cet emploi et euh, je compte bien rester. <rire> Alors ce qui me plaît, bah, déjà l'ambiance dans mon service, bah, il faut le dire. Quand l'ambiance est bonne, il euh, faut, faut savoir le dire. Donc euh, c'est vrai qu'avec euh, mes collègues, il euh, y a une bonne entente et euh, on se, se soutient du mieux qu'on peut donc ça c'est euh, cool parce que c'est pas partout qu'on retrouve ça. Après euh, c'est surtout moi le travail que je peux faire même si j'ai envie d'évoluer euh, dans, dans mon boulot mais euh, ce, que, ce que je fais déjà me, me plaît énormément parce que euh, comme j'ai pu le dire, je suis en même temps sur l'ordinateur à penser avec ma tête, à me dire voilà, ça, il faut que je trouve une solution par rapport à ça. En même temps, on peut m'appeler au téléphone et me dire Chadé il y a un problème dans l'amphithéâtre, soit la porte n'est pas ouverte, soit, je sais pas, une chaise est cassée, enfin quelque chose comme ça. Donc, euh, du coup, ça, ça génère en fait des contacts que je peux avoir parce que. Une chaise cassée dans un amphithéâtre, Christian Robière, notre menuisier de l'université. Donc euh, du coup c'est lui montrer quelle chaise est cassée parce qu'on ne nous stipule pas toujours où est-ce que ça peut être. Donc euh, c'est accompagner la personne pour montrer, c'est plein de, de choses comme ça. Par exemple sur l'ordinateur, par mail vu que maintenant aussi on gère l'événementiel. Donc euh, c'est trouver des solutions, les meilleures solutions autant sur des événements des, des, oui, des événements extérieurs que euh, des événements internes. Donc là, dernièrement, il y a eu le colloque euh, sur la langue des signes. C'était hyper intéressant, parce que, voilà, il fallait, fallait trouver une solution, sachant que le hall euh, de l'administration est en travaux, donc euh, nous allions recevoir euh, quand même 530 personnes. Donc trouver une solution, ou caser ces 530 personnes pour manger. Voilà, trouver aussi une solution ou mettre les pauses café, les stands, ils vont proposer de la lecture, des prospectus, euh, penser, bah, tout bête, mais les toilettes, 530 personnes, on ne peut pas leur dire « débrouillez-vous avec trois toilettes » Donc c'est penser aux toilettes, réapprovisionnement de papier, de savon, c'est euh, très, très varié, quoi, donc... Euh, c'est ce que j'aime. Et du coup, dans mon travail, euh, c'est ça tous les jours. C'est la surprise. Comme je, je peux avoir enfin une journée tranquille dans le sens euh, voilà, je reste sur l'ordi, mes mails, c'est bon, pas de problème. Mais des fois, il y a quelques petits problèmes, mais sans gravité, et on agit vite. <rire> mmh, oui, parce que du coup, euh, c'est aider les, les jeunes dans leur parcours. Parce que même nous, si euh, la dépile, nous ne sommes pas en contact direct, très souvent avec euh, les étudiants, bah, on aide d'une manière. Donc... Euh, des nouveaux bâtiments, du nouveau mobilier, enfin, des, nou du, des nouveaux enfin, chauffages ou clim pour éviter qu'il fasse trop chaud en été ou trop froid en hiver. Donc euh, pour moi c'est important parce que euh, les jeunes qui euh, font leurs études, euh, c'est peut-être l'espoir, la, c'est l'avenir. Donc euh, si, c'est important d'avoir ce, cette vision-là. On veut aider au mieux et, euh, et apporter, enfin notre aide, enfin je me répète, mais so des solutions, enfin, les protéger, on va dire, les, les usagers au mieux. C'est-à-dire euh, quand il y a un problème de chauffage, on veut régler ça au plus vite pour qu'on euh, bah, évite euh, voilà, qu'une qu personne puisse être mal dans son bureau. Euh, donc euh Là, voilà, on va passer via un Rita sur installation technique en stipulant, voilà, dans mon bureau, il n'y a pas de chauffage, il fait 15 degrés. Donc ça, on va agir très vite parce que mon collègue Alexandre Lagière est prévenu via la plateforme Rita. Donc, ou euh, moi, si je vois qu'il est sorti déjà voir autre chose, je l'informe via son portable professionnel. Mais on est beaucoup dans ce rapport-là de la protection à, à agir. S'il y a un problème, une fuite d'eau euh, au niveau du plafond, c'est pareil, on va, on va arriver. C'est un coup de fil et euh, on va arriver pour aider et, et que les, les personnes ici, les, les travailleurs en fait, se sentent à l'aise dans leur bureau, ce qui, euh, ce qui, comment dire, euh, ce qu'on essaye de, de mettre en, en pratique. C'est vrai qu'au niveau du nettoyage, euh, c'est pareil. Il y a Sylvie Richard, donc elle la responsable du nettoyage. Qui, euh, qui donne son maximum, donc tous les matins, sachant qu'elle arrive très tôt, tous les matins, bah, elle fait le tour des bâtiments, elle prend des photos si quelque chose ne va pas, elle, elle a l'œil, donc euh, elle s'intéresse et elle fait attention aux autres. On, on fait tous attention en fait, aux autres d'une manière, de, à notre manière. Voilà. Donc Sylvie, c'est vraiment euh, faire le tour des bureaux, prendre en photo. Voilà. Si ça ne va pas, bah, convoquer l'entreprise. Bah, bon, bah, regardez, ça, ça, ce n'est pas possible. Il faut préparer, il faut faire. C'est on a Stéphane Gouvier, donc le responsable sûreté, qui est euh, du coup euh, aidé avec Christophe Georges et Kevin Faurie, qui eux euh, font bah, tous les jours on les voit dans l'université, qui tournent pour voir s'il n'y a personne un euh, bah, mal hein, personne qui embête ou quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc euh, on a tous euh, cette forme de protection qu'on apporte aux autres, mais à notre manière. C'est euh, très différent. Voilà. <rire>